Bonjour à tous, ici Nancy Rochon, chef de Québec Intégrité. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous parler du point 6 de notre programme. Le point 6 de notre programme consiste à, j'arrive tout de suite, à euh, interdire l'usage d'agences privées ou gouvernementales pour compromettre les initiatives citoyennes. Euh, ça veut dire d'interdire les agences d'infiltration privées euh, ça existe, là, c'est pas, euh, pas des fabulations, là, ça existe vraiment. Euh, des euh, organismes de surveillance privés ou publics, des fois. On a vu que ça a été utilisé peut-être euh, contre des députés et des influenceurs pour, euh, ou tout autre moyen, pour compromettre euh, des initiatives citoyennes et civiles. On parle aussi là-dedans d'opposition contrôlée. Euh, ce qu'on se demande, c'est pourquoi ces pratiques-là ne sont pas interdites et elles là, de vrai par rapport à ce que ça passe euh, dans le secret et elle se passe pour manipuler les gens à leur insu. Et souvent, on ne parle pas de criminels, là, on parle des gens dont les, euh, les, les doléances sont légitimes ou les, les demandes ou les pratiques sont légitimes. Ça peut être des associations de citoyens pour euh, la santé, euh, par exemple, dans une région qui se sentent menacée par une mine. Euh, ça peut être des associations de citoyens qui ne veulent pas d'une infrastructure coûteuse, on en connaît. Ça peut être aussi des partis politiques, ça peut être euh, des euh, syndicats, ça peut être aussi euh, des euh, employés qui ont été congédiés à tort, qui défendent leurs droits. Euh, ça peut être aussi des associations environnementales. Et on a toutes sortes d'organismes qui peuvent être victimes de ces agences privées-là, qui, qui, euh, qui ont souvent pour clients euh, des organismes extrêmement riches. Euh, dont les moyens leur permettent euh, finalement d'aller chercher à la fois des informations, de faire des enquêtes poussées sur les individus et de détourner leurs projets. On peut comparer ça aussi aux poursuites Bayon. Euh, le système judiciaire canadien reconnaît les poursuites Bayon depuis 1999, si je ne me trompe pas. Les poursuites Bayon étaient euh, orchestrées par des multinationales pour faire taire les initiatives citoyennes. Euh, par exemple, euh, de groupes environnementaux, puis euh, à force de poursuites, ils arrivaient à, à carrément démobiliser, euh, ruiner même euh, des organismes et des personnes, ce qui leur permettait de se sauver euh, ju juridiciairement ou euh, civilement de leurs responsabilités, en tuant ou d'une façon économique leur, euh, et judiciaire euh, leurs euh, attaquants ou leur, euh, les personnes qui avaient décidé de dénoncer leur pratique. Fait que euh, tout ça, euh, j'ai euh, bon, euh, quelque chose d'un peu spécial que j'aimerais que vous, vous alliez consulter à ce sujet-là, puis je vais vous le présenter tout de suite via notre site web, québecintégrité.org. Si vous allez dans la section « programme et que vous allez euh, sur euh, l'item 6 de notre programme, à la fin, j'ai mis un lien sur un spécial sur les décourageurs de maîtresses. Vous allez dire c'est quoi que ça fait dans vie, ça n'a aucun rapport avec ce que tu nous expliques. Bien au contraire, les décourageurs de maîtresses, en fait, il faut comprendre qu'en Chine, euh, lorsqu'une femme riche est mariée, euh, si son mari la laisse pour une maîtresse, elle perd tout. Euh, ils ont pas euh, ça, <rire> Les jugements sont assez... Euh, drastique, puis euh, la, la femme risque de se retrouver à la rue. Euh, la Chine, ça fait longtemps qu'elle utilise euh, ces, ces tactiques-là avec les syndicats, avec euh, les gens qui, qui veulent faire valoir leurs droits. Mais euh, maintenant, euh, ce qui est public, c'est de ces pratiques-là sont utilisées pour euh, décourager les maîtresses, c'est-à-dire pour détruire des couples qui se sont formés. Donc, euh, si une, une dame a craint que son mari rencontre une maîtresse, elle peut aller voir ces agences-là qui vont euh, étudier le profil de la maîtresse, étudier le profil du mari, étudier leurs intérêts, étudier leur profil psychologique, euh, construire une... Une, une stratégie euh, qui va leur permettre ensuite d'infiltrer le couple et de le détruire par toutes sortes de, de stratagèmes, comme par exemple le prince charmant, ou la voyante, ou la conseillère médiocre. Et, euh, mais finalement, leur taux de succès est quand même assez impressionnant. Je, je pense que ça s'approche de 99 Pour vous dire à quel point euh, euh, ces agences privées-là ont du succès, et si vous écoutez comme il faut ce reportage-là, que vous le transposez dans le domaine, par exemple, syndical, que vous le transposez euh, dans le domaine euh, euh, politique ou quoi que ce soit, euh, vous allez y voir des parallèles importants, vous allez y voir des stratégies euh, possibles. C'est ce que j'aimerais vous amener à voir à travers ça. Euh, aussi, euh, ce genre de, de situation-là, on a aussi eu des dénonciations publiques assez récentes qui sont intéressantes. C'est entre autres euh, la police canadienne, euh, la GRC en fait, qui est soupçonnée d'avoir euh, mis sur écoute euh, et d'avoir installé des logiciels malware sur euh, les cellulaires de certains législateurs. Et euh, peut-être même plus qu'on pense. Et la GRC refuse de répondre. C'est euh, ici un article euh, qui est apparu dans Hope Digital. La police canadienne refuse de dire si elle a utilisé un malware pour espionner les législateurs. Au Digital, c'est un traducteur, ça fait que l'article original est dans réclame de net. fait que si vous cliquez ici, vous allez le trouver. fait que sur Aube Digital, on le trouve aussi euh, en entier. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez troublant. Euh, comme article. Par contre, euh, probablement que ça fait suite à ça. On a entendu aussi euh, le député de Trois-Rivières euh, du Bloc québécois poser des questions à la GRC, sauf qu'à mon grand étonnement, il <rire> n'y a, a pas l'extrait où, où euh, on devrait justement euh, se demander ici si les législateurs ont fait l'objet de telles pratiques là, euh, de la GRC. On a seulement la confirmation euh, en trois points que la GRC euh, peut à la fois euh, Écouter les cellulaires, utiliser la caméra à notre insu, euh, utiliser notre agenda et nos contacts, notre liste de contacts et tous les fichiers qui sont notre cellulaire euh, et euh, être au courant de, de certaines pratiques, parfois avec euh, la, la, la signature d'un juge. Mais il faut comprendre ici que euh, les grands pouvoirs, qui ne sont pas les, les, euh, les élus, et c'est au-dessus des élus, c'est les, les big data, big bang qui. And big pharma, ben Dans Big Data, il y a Big Tech et les Big Tech sont finalement ceux qui possèdent ces, les systèmes d'exploitation, les logiciels qu'on retrouve sur nos cellulaires et il y a été amplement démontré dans le passé des pratiques très douteuses autant de Google, Apple, euh, Facebook sur la vie privée. Il euh, y a des gens de, de Facebook qui ont dénoncé avoir eu à transcrire des conversations complètes qui avaient été prises à l'insu <coughs> de des utilisateurs. Et euh, certaines de ces grandes compagnies-là s'en cachent même pas et ont même dit qu'ils se considèrent carrément au-dessus des lois. Euh, vous voyez à quel point on est en train de dénaturer euh, la, la question de l'espionnage n'est plus... Euh, L'objet euh, simplement, par exemple, entre États, même s'il n'y euh, en a plus d'États dans, dans la situation dans laquelle on est rendu aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de grande différence entre les États, on, on est en train d'embarquer dans le nouveau monde. Et, et l'espionnage n'a plus sa place. D entre États, l'espionnage industriel se rend compte encore, mais de plus en plus, il y a une concentration des capitaux qui rend de moins en moins utile. Par contre, euh, l'espionnage du citoyen commence à devenir plus important et euh, l'espionnage des groupes, euh, tout, tout ce qui pourrait s'opposer finalement euh, à des euh, pratiques venant des grands pouvoirs, euh, et sont de plus en plus mobilisés. Et nous dénonçons ces pratiques-là euh, au niveau de Québec Intégrité. Je pense que je n'ai rien oublié, en tout cas pour l'instant, et on pourra y revenir plus tard. Merci de votre attention. Je vous rappelle qu'il est possible de vous abonner à notre chaîne pour avoir d'autres vidéos, parce qu'on va en faire un, un peu plus concret bientôt euh, sur d'autres sujets. Vous pouvez aussi devenir membre. Euh, vous pouvez être membre d'ailleurs de tous les partis. Je vous rappelle que Québec Intégrité ne présente aucun candidat. Nous ne souhaitons pas euh, embarquer dans la course. Nous préférons la collaboration qu'à la compétition. Et aussi, euh, Québec Intégrité va euh, faire une vidéo vous expliquant en 10 points pour quelles raisons nous ne présentons aucun de, de candidat. Euh, nous pensons que le système actuel euh, est en, est, ne répond plus aux besoins de la société. Donc, euh, l'intégrer pour nous serait une perte de temps. Fait que puis euh, on, on est convaincus aussi que les pratiques comme on vient de présenter. Et d'autres que nous allons bientôt présenter euh, viennent corrompre complètement le système politique et nous empêchent de pouvoir présenter des, des candidats en, euh, de façon sécuritaire et euh, avec euh, la bonne foi ou l'espérance d'être euh, être élus. qu'on s'en reparle bientôt. Euh, Abonnez-vous, euh, fournissez un don, même tout petit, euh, ça serait très utile, ça serait très apprécié. Ça va nous permettre de pouvoir assurer nos activités. Et sachez que, euh, comme on n'est pas en compétition avec le parti pour lequel vous allez voter, nous, c'est sûr qu'on propose plus d'annuler son vote, qui est très différent de voter pour le parti nul, c'est pas ça. c'est Annuler son vote, c'est mettre des X partout. Parce que vous rentrez dans les statistiques. Si vous ne voulez pas aller voter, au moins déplacez-vous pour annuler. C'est très important. Et euh, on se reparle bientôt. Vous pouvez aller visiter notre site Web. C'est québecintégrite.org. C'est Québec Intégrité en un mot sans accent. Merci. À bientôt.